Écoutez-moi le les petits chatons, j'espère que vous avez bien suivi. Vous allez voir l'incroyable, le merveilleux meilleur deck de la semaine, tout simplement. Et vous allez me dire encore un meilleur deck, fichou. Oui, mais parce que la méta change, on devrait être content justement de ça. Que euh, chaque semaine il y a un nouveau euh, meilleur deck de la méta. L'idée, c'est pas vraiment de faire un titre. Euh, un titre, on va dire, comme on, comme on disait à l'époque, putaclic. Euh, mais vraiment, voilà, d'essayer de vous expliquer au maximum la méta. En tout cas, avec mon expérience euh, dans les jeux de cartes. Alors, la méta évolue pour quelles raisons Bah, déjà, il y a de plus en plus de collections qui s'améliorent. Les, les collections s'améliorent. Donc, par exemple, la carte Thanos, qui est vraiment la carte à crafter en priorité, euh, bah, finalement, elle est de plus en plus présente dans les collections. Ça ne veut pas dire que le deck Thanos augmente en win rate. Bien au contraire, d'ailleurs, il baisse. Mais voilà, vu que les méta, enfin, les, les, euh, les collections évoluent, et ça, c'est génial, je trouve. Bah forcément, les métas évoluent. Et puis, on a aussi des nouvelles cartes qui arrivent. On a des patchs de temps en temps avec des équilibrages de cartes qui changent évidemment euh, la méta. Par exemple, le Shuri qui finalement n'est plus le deck dominant de la méta, mais le deck que vous allez voir dans cette vidéo. Et il y a euh, également le fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui utilisent très bien euh, les tier list euh, c'est à dire ils regardent la tier list et en fonction des decks dominants ils essayent de prendre les decks counter tout, tout simplement alors je, di je dirais pas que c'est la meilleure façon d'utiliser une tier list parce que moi j'aime bien faire ça mais j'aime bien aussi parfois juste prendre les 2-3 decks dominants et vraiment les farmer et essayer d'être expert avec ces decks là mais voilà vous pouvez aussi utiliser la tier list comme ça voir un peu les, les 5-10 meilleurs decks qui dominent, en tout cas les plus présents, hein. une tier list c'est aussi les decks dominants, mais aussi les decks populaires finalement, les decks qui sont forts mais pas populaires ne sont pas joués, et voilà, essayer de prendre des decks qui comptent. Donc en tout cas, voilà, Voilà cette semaine, les tier lists ont mis euh, en avant finalement un deck euh, dominant. Un deck très particulier, vous allez voir, un deck contrôle. Euh, alors, il y en a qui aiment, il y en a qui adorent. C'est un deck Serra, évidemment, un deck basé sur euh, Azmat, mais également basé sur euh, le Hitmonkey. Euh, donc c'est vraiment un mix entre les versions on va dire euh, bah, je joue plein de cartes et je, je gagne au hitmonkey donc on va dire les Serra un peu classiques hitmonkey et les versions qui sont les Serra euh, contrôle azmat avec le azmat qui fait moins 1 moins un à toutes les cartes enfin, moins un à toutes les cartes euh, et évidemment nous on a le Lucage pour pas prendre le malus et on a Absorbing Man euh, dans cette version qui finalement est très intéressant avec le hitmonkey et très intéressant avec le azmat alors je dis que c'est un deck particulier parce qu'il faut aimer ce genre de deck. Moi, c'est vrai que j'aime bien les decks contrôles proactifs. Les euh, decks contrôles qui vont proposer du board à chaque tour avec des Scarlet Twitch, avec des Sentinelles. où finalement, on ne va pas garder des cartes en main. Cette version-là, il faut vraiment accepter. Alors, c'est très particulier, c'est un parti pris. Il faut accepter parfois d'avoir des tours flottants. Et vraiment d'avoir, entre guillemets, notre cinquième tour extrêmement explosif. Alors, ce deck-là, pourquoi il est dominant dans la méta Tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de leash dans la méta à l'heure actuelle il y en a quand même mais il y en a moins c'est statistique il y a euh, moins de Sandman également donc forcément euh, une liste comme ça euh, un peu réactive un peu explosive sur le tour 6 bah, finalement elle peut vraiment exister dans cette méta là euh, parce qu'on va faire Serra et derrière finalement on va faire vraiment un T6 qui va être euh, exceptionnel euh, là où la version on va dire proactive elle va être meilleure contre ces matchups là justement en tout cas contre Sandman elle peut gagner et même contre, contre Lish donc voilà c'est un parti pris mais en tout cas c'est la liste la plus forte à l'heure actuelle en tout cas, cette semaine, évidemment, ça va changer. Il n'y a pas vraiment de liste meilleure que d'autres. Mais voilà, il y a des listes qui sont plus ou moins techées en fonction de la méta. Euh, bon, vous connaissez les autres cartes. On part tout de suite en game. Comme ça, vous voyez à quoi, euh, quel est le gameplay du deck. Euh, alors, il y a un remplacement, si vous le souhaitez à faire, c'est Angel. Vous pouvez enlever Angela et mettre euh, Scarlet Witch. Voilà. Moi, j'adore Angela, mais c'est vrai que Scarlet Witch est évidemment très intéressante également dans le deck. Euh... Ok, alors ça c'est assez problématique pour nous, c'est même très très problématique pour nous. Ça aurait presque été une main de snap finalement, parce qu'on a le petit bishop, on a la serra, et on a un sacré t 6 avec Monkey. Le problème de ça... Enfin en fait le problème c'est qu'il y a ça, <rire> mais en vrai sinon c'est un snap. Hein. Sinon je pense qu'on doit snapper avec une main comme ça. Euh... Alors Killmonger, vous voyez, il est plus présent, il est pas présent dans cette version là. Euh, tout simplement parce qu'il y a moins de sunspot. Le sunspot étant euh, a été nerfé. Il est toujours joué dans les chouris, mais voilà, il y a un petit peu. naturellement il y a un peu moins. Ah là là. Est-ce qu'il ne faut pas attendre Je crois. J'ai pas beaucoup de place, donc je vais juste passer. Donc euh, La White Queen il va me voler Serra Ok. Il snap on part évidemment ne snap pas. Donc... L'avantage c'est que c'est lui qui va avoir l'initiative donc notre Azmat, même si on n'a pas le Lucage, au pire ça proc plus de, de cartes chez lui que chez moi et bon ça va je pense que ça va être quand même une game bien bien complexe euh, parce qu'on a 1, 2, 3, on a quatre cartes donc le hitmonkey il sera que 6. Bon. Euh, donne pas cher de ma peau mais c'est dommage parce que vous voyez là c'est une game où on l'aurait éclaté avec tout ça à la fin là bam, bam, bam, bam. Euh, bref euh... Je sais plus ce que j'allais dire ah j'allais dire un truc, mais je l'ai peut-être déjà dit, <rire> enfin bref, deck méga cool, euh... hyper intéressant, voilà, le, la Scarlet à la place de, de l'Angel, ça vous faites un petit peu comme vous voulez, et sinon, euh... voilà, bon il snap, on se barre, on savait, de hein. toute façon jouer sur deux lieux, les decks contrôles de manière générale, aiment jou jouer sur trois lieux, donc euh, quand on peut jouer que sur de... Oui, par rapport au Killmonger, c'est ça, je parlais de ça. Euh, le, le Sunspot étant un peu moins joué, il y a un peu moins de deck Thanos aussi. Donc finalement, euh, le Killmonger a un peu moins de sens dans la méta. Après, euh, ça reste quand même une très bonne carte. Hein, mais là, c'est dur de mettre Killmonger dans ce genre de deck. Parce que l'objectif, c'est vraiment justement de donner des malus. Donc quand on joue Azmat, on n'a pas trop envie de Killmonger. On a envie que ces cartes, elles restent. Bon, ça c'est très chiant pour nous. Parce que notre... normalement, c'est notre T6 qui est explosif. Et là, on est contré par le plan des rêves. Attilant. En fait, le bas, c'était pas si mal. Parce que les cartes, elles restent à 3. Je pense. Hein. Donc, euh, mon Angel, elle restera à 3. Je vais évidemment développer plutôt Zabou ici. Mais mon Angel restera à 3. Euh... Electro. Ok. Oh là là, quelle horreur. J'ai vraiment une main horrible. Hein. Oh quelle horreur. J'avais une belle main en vrai. Hein. Sans euh, Attilan. Alors ah, le problème c'est que lui il a Electro, évidemment il a Sandman. Mais en vrai on s'en moque vu qu'il a plein plan des rêves. Faut voir. Ah Wolverine Oh c'est un Gala. En vrai il peut pas Gala. Faut pas que je lui donne un Chang-Chi Vu qu'il va Gala, il faut que je le joue le Chang-Chi. C'est super bizarre mais... Ah non parce qu'on donne sa main et on reprend la main Ah non mais non parce qu'il y a... <rire> ah non, ici il va ici, il détruit les deux plans des rêves. Donc il faut qu'il gagne l'init. Donc vous savez ce que je vais faire Je vais juste faire Serra à gauche... J'ai un plan, en fait. J'ai un plan. Je pense qu'il va Galactus au mid. Mais je m'en fous, j'ai Chang-Chi. Ouais, ouais, bah, je sais ce que tu vas faire. Ça veut pas dire que je vais gagner. Mais je sais ce que tu vas faire. Galactus mid. Et moi, j'ai Chang-Chi post-init. Et l'avantage du Mysterio, c'est qu'il me donne pas l'init. Bon, après, c'est un zéro, Mais lui, il sait pas. Donc, ouais, bon. Ok. Après il y a ce Wolverine Mais lui il sait pas Il sait pas où est le Mysterio Donc je pense que là je snap moi En mode snap bluff C'est un peu un bluff parce qu'en fait j'ai perdu Mais lui il sait pas Je réfléchis mais c'est ça hein. Je pense que c'est un snap bluff là En mode c'est toi qui démarres J'ai Chang-Chi faut, faut snapper vite par contre Bon c'est un peu risqué, méga ris... non c'est méga risqué je sais pas s'il faut le faire, mais là j'ai pas. <rire> je pense qu'on faut le faire. Je suis trop tenté là. Bon, de toute façon, quoi que je fasse, j'ai perdu. Hein. Euh... Quoi que je fasse, j'ai perdu. Ah, oh, il joue Vous voyez, Death, Chang, A, ah. GG. Sur Azmat, est-ce qu'on gagnait Ouais je pense, Azmat, Chang Sûrement Bon c'était risqué euh, S'il a pas ce vol En fait l'idée c'est que ce play là S'il n'y a pas le Wolverine je suis sûr je le fais partir Par contre avec Wolverine peut-être qu'il se dit Eh hey, en fait il euh, y a peut-être moyen quand même Donc je crois que la théorie sur mon bluff snap Elle est très bonne Mais je, que, je pense que la pratique n'est pas bonne Parce qu'il y avait quand même ce Wolverine Je pense que j'étais un peu ambitieux et je représentais Suffisamment pas assez de puissance mais je pense qu'il faut snap si jamais vous n'avez pas l'initiative contre des decks qui peuvent représenter Chang et il sait que moi j'ai Chang. Vous voyez Je ne sais pas si c'est clair ça, mais ça c'est important parce que là vous allez, même lui il snap et en fait vous allez lui prendre deux points. Parce qu'il est sûr de partir. Je pense qu'avec Wolverine il part pas, il a raison. Mais je pense que s'il n'a pas Wolverine il part, vous voyez Donc le play est, le, le play est, est excellent parce que c'est la théorie qui compte. Donc le play est excellent sur le plan de la théorie. Mais là j'aurais pas dû le faire Mais en même temps c'est bien de le faire parce que comme ça on peut en discuter On peut vraiment euh, élaborer un peu ça Finalement c'est un spot qui est assez rare Enfin qui est assez rare Faut croiser Galactus ou jouer vous même Galactus mais. Ah, J'ai quand même envie de gagner la voûte La question c'est est-ce qu'on snap Ouais je pense ah, je pense qu'on va snap en fait. Ouais. Bon je dis ouais comme si ça changeait quelque chose mais... Bon c'est beaucoup hein Bishop Serra c'est un peu Vénère mais euh, il peut faire Dark Oak. Je pense bon, j'ai quand même envie d'être sûr de gagner le mid. L'idée, c'est dans tous les cas qu'il ait l'initiative. Voilà, il peut juste faire un Dino, un Darko et se dire hey, « Franchement, le mid, j'ai gagné. » Donc là, il faut vraiment quand même bourriner un peu. Vous voyez, il va faire ça. Ah, c'est Il a l'init. Vous voyez Donc le fait aussi de jouer full mid, ça lui laisse l'init. C'est ce qu'on veut. Et là, nous, on a, euh, bon, on a des gourmandises. On a soit un Absorbing sur Azmat. Je pense que c'est mieux vu qu'il a Serra. Genre Mysterio Azmat Absorbing sur Azmat Et le Hitmonkey qui fait gagner tout seul à gauche C'est d'une violence que je fais là oh, C'est d'une violence Oh punaise Ah, je gagne quand même, je pense, à droite, non Ouais. Ouais, parce que vous voyez, j'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier. J'ai bien mis mon Hitmonkey différent du vrai Mysterio. Donc ça devrait être bon. Ouais. Ouais, ça devrait être bon. Sinon, on perdait, hein, finalement. Ouais, très intéressant. Très... Après le truc c'est qu'à la fin il est obligé de jouer Cosmo Donc il a moins de place pour Il peut pas, il peut pas mettre des... des gros tons Enfin il peut mais Ouais On pouvait la perdre quand même Il y avait moyen Le, le Cosmo j'avoue euh... Alors c'est soit Cool En général c'est soit Coulson cool Soit En tout cas dans la plupart des versions Les versions Dark Oak hein, C'est un Dark Oak. Euh, Un peu tempo mid euh... Ok ça fait toujours plaisir ça En général ouais c'est soit le Coulson cool Soit le Cosmo et là, il joue les deux, donc euh, il aurait pu nous surprendre avec ça, avec cette tech. Serra. Ouais, ah, on se tape. La main est vraiment bonne. La main est vraiment bonne. Le Bast qui va, qui va donner de la stat là, de la stat là. C'est des cartes importantes. Et on a la Serra pour le côté explosif. Donc on a, en fait, on a déjà le côté euh, euh, un peu euh, proactif qu'on n'a pas toujours avec ce deck. Et après, bon voilà, on a un deck contrôle. Donc même si on n'a rien en main, l'adversaire, il aura quand même peur. C'est ça qui est important. Et aussi, parfois, on ne fait rien. Enfin, genre, on n'a pas forcément la carte au bon moment, mais juste, on représente cette carte. C'est ça aussi. C'est comme au poker, on représente des cartes. En fonction de, nos, de ce que l'on fait et de ce que l'on est, on représente. Oh là là, ça, cette sortie, elle est al dente, hein, avec le bishop derrière. Angel, bishop, bast. C'est snap déjà. <rire> pas re-snap, C'est pas si grave hein. Bon c'est un Chouris. C'est un chouri. Cosmo. Alors je joue pas Mysterio maintenant parce que ça proc a Kid Monkey. Et sinon, je me bloque à droite. J'ai pas envie de me bloquer à droite. Quand tu te bloques sur une ligne, enfin, quand on se bloque sur une ligne, on donne l'information. On dit à l'adversaire, j'ai tant de points. Bon, c'est vrai et c'est faux parce qu'il y a le bishop. Mais en général, le bishop, il va pas prendre 6 points à la fin. En général, il prend entre 3 et 4. Ok. Et là, on a de la magie. Là, on a de la magie. Oh, waouh. C'est lui qui a l'init. Je pense qu'on va à mat. Genre ça... Plutôt ça, ça, plutôt comme ça, ça, ça, et ça. On a copié Azmat, on peut peut-être copier Absorbing. C'est vrai que moi je suis vraiment gourmand à vouloir copier mon Azmat, mais peut-être il faut juste copier Absorbing. Hein. Ça ferait ça, ça, ça et ça, je pense que là on va plutôt copier, euh... ouais je vais faire ça, ouais je pense que ça a plus de sens, je pense que je le gagne sur toutes les lignes voilà, le Hit Monkey. alors le Hit Monkey, même si euh, je l'ai joué en deuxième position, il voit toutes les autres cartes jouées après. Hein. C'est comme Wallsbane. Hein. Donc là, vous voyez, il est 8. Hein. Donc l'autre, il est 11. Ouais, je l'écrase sur toutes les lignes. Hein. Ce deck Shuri 0. Qui n'a pas eu Shuri, mais euh, quand bien même. Hein. Avec Chouris, on l'aurait battu aussi. Hein. Ouais, c'est fort. Hein. Franchement, c'est très très cool. Mais encore une fois... C'est euh, pas imbattable, c'est pas genre le deck euh, dominant de la semaine donc euh, sera dominant la semaine prochaine. S'il y a plus de Thanos, donc Lish, ça nous éclate. Les Sandman, enfin euh, voilà, c'est dépendant. Je pense à ces deux cartes, mais il y en a d'autres, mais vraiment ces deux cartes là... On... Ah dommage, je peux pas le jouer, ben, j'ai une super main. Enfin j'ai une main qui a été boostée par ça, c'est un peu dommage. C'est une sacrée mauvaise draw dis donc. <rire> c'est un sacré mauvais lieu. On ne sait pas où ce qui se passe là donc on va plutôt jouer là. Le domino, ok, ça peut être une version euh, cérébro 3. Ouais. Mystique. Mystique jouer comme ça Bah écoutez je vais snap déjà parce que je viens de toucher Azmat et en plus parce que mon adversaire est il... mon deck ça veut rien dire je crois que je vais gagner à droite avec ça tant pis enchanteresse sur Zabou mais c'est vraiment pas grave quoique quoi je dis une bêtise il y a Strange Strange ça pourrait aller là ah ouais, je prends pas de risque je prends pas de risque Ouais, bon, c'est un. Je sais pas si c'est un. C'est pas un bot parce qu'il a abandonné. Je pense que c'est juste un gars qui est un peu fatigué. Il faut qu'il fasse une petite sieste. Hein. Ça va lui faire du bien. Oh Oh Il est beau Les Danip, elles sont magnifiques. Il est beau, le collectionneur Il est magnifique, ce collectionneur. Ah, mais c'est collectionneur. Euh... Euh, Rick et Morty Waouh il est magnifique. Hein. Il est magnifique. Hein. Il, est <rire> Il est incroyable en vrai. Je crois que je vais snap avec une main comme ça. C'est très très agressif. agressif. Moi je suis très agressif avec les decks contrôle. Après on est souvent plus agressif dans les snaps avec les decks qu'on maîtrise bien. Et les decks contrôle de manière générale je les maîtrise bien. Ah... Euh, bah on va jouer curvé. Tant hein. pis. Hop là! Hop là! C'est gourmand en vrai. <rire> non, c'est vrai. Jouer comme ça on curve, c'est gourmand. Iron Bon, il gagne à gauche. Oh, Mysterio, donc on gagne à droite. Bah, je pense qu'on va faire ça et ça. Hein. On fait 6 à gauche. Je dépense ce qu'il nous fait. 6 c'est beaucoup. hein. Ah, bah, ça change rien non À moins que ce soit un truc genre un Doom ou une connerie. Oh GG. Magnifique. Vous voyez le snap agressif qui nous. Mais c'est pour ça que les snaps c'est très très compliqué. Parce que ça dépend vraiment de votre connaissance de, du deck et de votre confiance aussi. Moi c'est vrai que j Même si c'est pas ma version préférée. Et encore euh, j'aime bien. Franchement, ça gagne. Enfin, ça gagne, donc c'est cool. Mais vraiment. Euh, je sais que voilà, quand t'as une Angel, un bishop et une CA. T'es déjà très bien, en fait. Donc, tu peux snap agressif. Mais après, c'est pas grave si vous snappez un petit peu moins agressivement. Hein. Si, franchement, vous attendez un petit peu plus de savoir. Si vous avez... Quand vous avez... Là, j'avais Azmat, mais j'avais pas Luke Cage. Peut-être c'est pas choquant d'attendre d'avoir les deux. Mais je pense c'est bien de bourriner un peu, moi. Mais... Euh, bon. On joue comme ça. C'est dommage, on a Hitmonkey, mais... Après... Euh... Ah waouh, ok donc on sait ce que c'est, ah non, bon, il faut qu'on top deck là c'est rare, hein. sinon ça va pas le faire. Hein. Quand top la Serra Sur Serra on a gagné en vrai c'est con hein, mais Vous voyez on a rien fait mais sur Serra après La probabilité est pas dingue ouais Dommage euh, Bon de sortie est vraiment dégueulasse hein. Je pense qu'on va juste Bast bah, Chang... en vrai Chang ah, il proc pas Est-ce qu'on garde Chang pour le dernier tour Je pense pas Je me demande s'il n'y a pas un play où on fait ça. pas maintenant. Et en vrai, ça maintenant. Et en fait, au prochain tour, on a soit le Cheng Ouais, on aura Chang au mid. Et en même temps, on fait un gros hit monkey tout de suite. C'est un peu bizarre comme move, mais... Franchement, je pense que c'est... Je pense qu'il faut... Juste se dire qu'au tour d'après On a Luke Cage Qui est un super euh, top deck On vrai même pas parce on va sur... Là on va changer. Mais si on ne Changait pas On faisait Azmat Luke Cage C'était pas mal Ouais ça arrive un peu tard Donc euh, la question c'est Est-ce qu'on Azmat Ça c'est risqué hein. Juste ça C'est lui qui démarre ça me choque pas de faire euh, Azmat à gauche, Chang-Chi ici, ouais. Ah je suis derrière je le sais, il y a pas un truc où on fait euh... attendez parce qu'en vrai là on est pas si loin à gauche. Si on fait Azmat à droite et chang mid. Ah je vais tenter. Je, je C'est un poil risqué mais je vais tenter. Le, ouais, le Knull. Et le, ah je, je crois qu'il gagne quand Ah non Là voilà, ça me fait gagner à droite. Et le Chang me fait gagner au mid. Waouh. C'est bon. Là c'est beau parce que il faut que je me projette sur le tour 6. Pour pouvoir vraiment faire un super T5. Cette sortie, elle est horrible. Et vous voyez, finalement, on gagne. Mais on, fait, on voit que la sortie est horrible. On ne gagne pas avec beaucoup de points, finalement. Mais ça suffit. C'est malin. Ah, ça, c'est des sacrés games. Hein. Ça, c'est des games qui donnent la confiance, quoi. Pour le coup, elles sont agréables parce que tu gagnes. t'as fait une combinaison sympa. t'as pas du tout joué. En fait, t'as une sortie dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. ah Là, par contre, c'est Snap Instant. Euh... Voilà, c'est la sortie parfaite. On peut peut-être même aller là, non Bon, ça en vrai, c'est chiant. Hein. Mais... Ouais. Je pense qu'il va pas y aller tout de suite. Je vais, je, vais, je vais mettre mon petit bast ici, franchement. Au pire, si ça meurt, c'est cool. En fait, j'ai quand même envie d'avoir la place sur les deux autres lieux. Sachant que ça pourrait être des lieux, voilà, comme ça. Des trucs bizarres. Là, il va tout détruire. Ah, Wolverine. Ah Ça veut dire que c'est un Galactus. Oh, il est bloqué sur Galactus, en vrai. C est obligé de jouer là. Electro. Ah, c'est un Galactus. OK. Bon, en Galactus, on a un bon match-up. faut juste pas détruire son Wolverine. Donc, euh, on va passer. Tranquilou. Ah. Oui. Souris, OK. On va Serra. Euh, là. Nimrod. Il peut jouer Destroyer à la fin. Faut faire attention. C'est lui qui a l'initiative. Et on a le Chang. Ok. Donc. Euh, il va sûrement Destroyer. Ouais. Genre Destroyer à gauche peut-être. Je pense que je vais Chang-Chi ici. là et là, Zabu. Pas trop envie d'Azmat. Ah, je pense qu'il va juste destroyer à gauche. Il a tout vu il... Ouais. Il sait qu'il perd, mais il a tout vu fichier. Bon, Par contre il a pas vu mon Azmat. Ah il va partir je pense. Hein. Je, je vois pas gagner, je vois pas comment il peut gagner en étant bloqué à droite. Il voit que je l'atomise. Hein. Il voit même mon Mysterio je crois. Ah non il voit pas mon... où est mon vrai Mysterio. On va voir si on peut pas faire un play avec Azmat peut-être. En mode surprise. Comme ça. Là, ça change grand-chose en vrai. T'as un deck avec des tons, il va pas jouer plein de créas. Franchement, je suis vraiment pas sûr de l'azmat. Hein. Il chope 1, 2, 3, 4, 5, 6 créas et lui 6 aussi. Sachant qu'à droite, on est sûr de gagner. J'ai l'impression que ça m'affaiblit plus qu'autre chose en vrai. C'est la même ligne. Hein. Je pense qu'il part. Hein. Ah c'est intéressant ce qu'il a fait Non oh, mais c'est hyper quand même j'avais le Mysterio Mais c'est intéressant Il s'est dit à l'écart je peux peut-être gagner Peut-être qu'à l'écart avec le Cnul qui passe à 15 Ah c'était malin En vrai ce qu'il a fait c'est assez malin euh, Pas suffisant évidemment Mais assez malin Franchement, un... j'aime bien son play. Je, je l'aurais tenté, je pense. Je, tu te dis, je vais perdre des points, mais je le tente. C'est dommage de ne pas le tenter, en fait. Dans ce genre de jeu, perdre des games, c'est pas grave. Donc, euh, t'as envie de perdre des. Enfin, pas perdre des games, mais t'as envie de jouer un maximum de games. Ah, c'est dommage, là, le bast avec ça. Il faut pas l'intérêt de le jouer. Ah non. Pas forcément une bonne chose. On va pas non plus tout le temps se plaindre. s'il faut snapper ça dépend on va, on va voir le matchup en vrai on a enchantress il y a blue marvel poker ouais on va snap je pense. on va snap parce que on a enchantress et absorbing man qui copie enchantress donc on peut casser son patriote, casser son blue marvel et barre son nom c'est super pour nous donc là c'est snap maintenant avant qu'il voit enchantress et qu'il s'enfuit. Qu ouais c'est pas très grave. On détruit notre Serra mais c'est pas très grave. C'est même mieux pour le Club Hellfire Il a rien lui non Que... Serra, il est cassé. Euh... Je fais quoi Je fais Zabou. Zabou et Luc. Bon, je prends l'init mais c'est pas si grave. Hein. Mystérieux, ou alors je fais juste Azmat Absorbing. Enfin, C'est assez vénère, hein alors Mystérieux, Azmat. Non. Juste Azmat Absorbing, ça, ça fait moins 6 ici. J'ai beaucoup de moins ici. En fait, j'aurais presque pu gagner Bar sans nom si je jouais pas Luke Cage. Je okay, crois qu'il y avait peut-être moyen. Je faisais, ouais, non. Je faisais Bast sur barre son nom et je faisais Azmat Absorbing et le Bast il passait à moins 1 et je gagnais ici. Bon c'est vraiment chelou mais... Ah remarquez ils me vole ça, je suis bête. Je de... En fait le super Skrull il vole mon Luke Cage. Donc ça sert à rien de faire Azmat je suis bêta. À... Bon, plan B. Bon je peux quand même le faire, ça mange pas de pain mais... Bon c'est un peu tricky, je peux perdre, je peux peut-être perdre quand même. Oh ah non mon mystérieux il est 3, je viens d'y penser Pardon. Enfin, je m'en sors bien. Bah ouais mon mystérieux. <rire> mon mystérieux il est 3. C'est au moment où tu joues les plays, tu te dis ah zut. Bon, je gagne quand même, mais je devais perdre là. Je, le gars, s'il reste, c'est vraiment parce qu'il considère que je vais faire une connerie avec ce mystérieux. Hein. Goose frabat. Fra ah là là, on va réfléchir autant pour faire ça. <rire> c'est pas merveilleux. Sans blaguer. Eh B ben, c'est bien pour lui en vrai hein. Surtout qu'on n'a pas Killmonger mais il sait pas qu'on a pas Killmonger. Ouais. Si jamais il n'y a pas Armor derrière Sunspot, on pourra snapper pour lui pour lui dire qu'on a Killmonger. Après ça va prendre Chang-Chi à force hein. <rire> Non c'est vrai. Finalement. Ouais ça prend de ching hein. ça peut être pas mal pour nous ça avec les Azmat et tout ouais, avec les hitmonkey, les absorbing vision ok bon on, on aura beaucoup de points avec ça c'est un chouri a priori Zabou s'il faut pas changer maintenant non. ça change pas grand chose Changla. là et ça très bizarre parce qu'on n'a pas snap tous les deux on est vraiment pas confiant La question c'est, est-ce que le clonique monkey me fait gagner Non. Si. Non. Le chang au milieu, c'était la win. C'est ça hein. Le chang au milieu... Ah non moi je gagne quand même, waouh. Je suis à 22, my bad, my bad. Ouais bah, bah je gagne quand même, oui. Mais le chang... ouais. Bah, c'était bizarre cette game, elle est... Pff. Elle est... Vous voyez, c'est un, un marécage cette game, franchement. C'est un marécage, on s'en est sorti, mais on n'y retournera pas. Bon, c'est la dernière, on va snap. En plus, notre main, elle est pas mal. On a Luke Cage et Absorbing euh, et Bishop dans la curve. Je pense pas que ça mérite un snap, mais vu que c'est la dernière, on va snap. Toujours, toujours. La Titania Oh Shuri peut-être Nida hum, Dommage Bon on va quand même bast maintenant hein. On va quand même bast maintenant C'est pas mal de garder le côté Luke Cage en mode surp sur surprise Je pense Les Fang est bien Match. ce match. Enchantress Chang c'est bien s'il si a Armor. Bon, je vais quand même la jouer. C'est Armor ou Cosmo ici. On pas trop savoir. Je pense qu'Armor il aurait joué T2. Donc ça doit être Cosmo. Bon il joue deux cartes c'est bien, ça veut dire qu'il n'y a pas Shuri. Hop là je te la rends. Je la reprendrai plus tard. <rire> ah, débris, ok. Dé... Ah, débris, c'est bien avec Asmat. Oh The Viper. Faut faire gaffe qu'il me bloque pas, mais. On va ouais, juste enchanter. Ça, toi, de jouer. L'enchanter servira à rien dans ce match. Me bloquer à gauche, c pas si grave, pas grave du tout. Polaris oh, ça change rien dans l'absolu et Carnage. Ok, euh, est-ce qu'il reprend l'init? C'est moi qui ai l'init, mais c'est pas si grave. Je vais faire quoi? Ça. Ça, ça et ça, ça ne fait pas gagner à gauche, par contre on a beaucoup au mid, on a beaucoup à droite. Ouais, S'il fait Chang il a pas vraiment beaucoup de mana derrière. Je sais pas, ça me. Ouais. C'était pas mal, hein. Vous voyez, sans Serra et tout. Euh, mais franchement, c'est super fort comme deck, hein. C'est fort, c'est très très agréable à jouer. On va ouvrir des cartes, hein. ouais, J'espère. Bon, moi, j'essaye d'améliorer les trucs que j'aime bien et que je joue. En fait, j'adore les cartes euh, qui sont en noir et blanc. D'ailleurs, j'ai même pas mis l'Angel noir et blanc, mais. Mais j'essaye d'avoir euh, bah plutôt mes cartes euh, noir et blanc si c'est possible. Le skin je trouve merveilleux. Je peux l'avoir en noir et blanc. Après il est presque même plus joli en couleur je pense celui-là. Franchement en couleur il est vraiment classe. Allez. Bon. 300 jetons. Bah petit à petit, petit à petit. Ok. Gamora. Bizarre. Bon, j'ai 2002. La prochaine carte que je vais acheter, ce sera... Je sais pas trop. J'ai acheté Galactus récemment. Bref, pas vous embêter avec ça. Euh, merci à tous. J'espère que cette vidéo euh, vous a plu. Je vous euh, embrasse fort. N'hésitez pas pour le lien HelloFresh. J'en ai pas parlé dans la vidéo, mais il reste que quelques jours avant, de... avant la fin de l'offre. Donc vraiment, il y a une offre incroyable avec HelloFresh dans les commentaires et descriptions de la vidéo. Et puis, euh, voilà. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde